Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre comment recevoir directement 150 000 hommes minorums sur votre adresse dans votre portefeuille. Alors, avant de continuer, je vous demande juste de cliquer sur s'abonner. Ça ne vous coûte absolument rien, comme je vous le dis souvent. Abonnez-vous, ça nous encourage à vous faire des recherches et à vous publier ça gratuitement sur notre chaîne. Pour bonus, vous allez aussi constater que je navigue. En étant en mode avion, euh, il y a un tutoriel qui porte là-dessus sur internet gratuit, vous pouvez aller voir, euh, c'est un bonus pour vous. Alors pour commencer, euh, si vous n'avez pas encore la, et de portefeuille Trust Wallet, c'est très simple, euh, vous partez dans Play Store, voilà, et puis vous, vous tapez Trust, voilà, et directement vous avez Trust Wallet, c'est ça et puis, vous installez Transwallet sur votre téléphone. Après l'installation, vous allez créer euh, un portefeuille. Euh, vous allez voir comment créer un portefeuille Transwallet dans l'un de mes tutoriels. Alors, on repasse sur Transwallet. Voilà. Très bien. Et maintenant, comment on voit directement les 150 000 mnR sur votre euh, euh, portefeuille dans votre portefeuille je vous l'ai dit très, très très simple cliquez en haut ici et au niveau de pas de recherche tapez mineroom voilà donc vous allez choisir le mineroom bsoc ceci et puis vous faites comme ceci euh, après ça venez ici et si je tape comme ceci vous allez voir euh, le minorum, ça fait 150 000 mnb 150 000 minorums gratuitement dans votre portefeuille. Dès que vous créez votre portefeuille sur 3 toilettes vous avez 150 000 de mon Alors, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aimer également la vidéo. Nous allons revenir et vous montrer d'autres astuces pour gagner gratuitement des crypto monnaie et aussi d'autres choses très, très, très, très intéressantes. Abonnez-vous à tout le monde.